Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo, donc c'est la victoire des triceatops, pourquoi Parce que vous allez voir, donc on y va, on est avec Windybot, donc c'est un petit peu la même chose que Davybot, voilà, j'ai pas une très bonne main mais je joue, euh... je joue un petit, euh... là il va m'attaquer bien sûr, allez hop. Là, je joue pot de sorcellerie, je pioche deux cartes et j'en pose une face cachée avec, bien sûr, il va évoquer son utopie. Et là, ça lui permet de piocher deux cartes et bien sûr de me faire très très mal. Là, je ne savais pas que le dragon de la tornade protégé contre les cartes magiques, donc euh, à 1900... 1600, et eh ben non, c'est lui qui se prend les 1600 à la place Donc qu'est-ce que nous avons Hop, je détruis son monstre et je joue le triceratops volcanique, bien sûr On voit qu'il a une bonne main, mais... Je pense qu'il attendait quelque chose Je pense qu'il attendait quelque chose Et euh... ce qu'il attendait, c'était pas vraiment ça Voilà, tac, OTK, POUM du la au cimetière. Et voilà, ça fait mal. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à, à tout à l'heure pour la vidéo du trade beader Allez, ciao tout le monde